L'accréditation, dont le siège est à Abidjan, a officiellement lancé ses activités mercredi dernier dans la capitale économique ivoirienne. L'espace communautaire dispose désormais d'une structure de proximité qui permettra euh, de rendre accessible le service d'accréditation au laboratoire d'analyse, d'essai des organismes d'inspection. Francis Boifot. L'accréditation, c'est la procédure par laquelle une instance habilitée reconnaît à la fois la compétence technique et l'impartialité d'un organisme pour mener des tâches particulières. Le processus est long et difficile pour les organismes et laboratoires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. L'exemple d'Airon Côte d'Ivoire, laboratoire exerçant dans la conserverie de temps. Ça n'a pas été facile le, le processus eh, qui nous a amenés à l'accréditation parce que eh, sur le plan national, nous n'avons pas de, de structure, il a fallu faire appel euh, à des structures internationales pour le suivi jusqu'à l'accréditation. Euh, ça a été beaucoup d'argent qui ont été dépensés. Avec l'installation du système ouest-africain d'accréditation SOAC à Abidjan, plus besoin de solliciter l'expertise des organismes internationaux pour accréditer un laboratoire